Je Miguel Rodriguez, je suis mathématicien pour l'université de Rennes et je vais vous parler d'une question euh, a priori euh, anodine qui est comment on mesure la taille d'une fonction. Okay, D'abord ce, ce que je vais appeler fonction euh, dans tout l'exposé c'est juste un, quelque chose qui prend un réel et qui associe un réel et qui est aussi, aussi sympathique que possible. Et il bon, y a plein de manières un peu naturelles de mesurer la taille d'une fonction. Peut-être la plus naturelle c'est juste de regarder les amplitudes et puis euh, de regarder l'amplitude maximale et décider que c'est ça sa taille. Okay, ça correspond à ce qu'on appelle la norme infinie. Alors évidemment, quand on fait ça, il n'y a pas du tout d'aspect de localisation. Donc on peut être euh, nul à peu près partout et quand même prendre une taille 1. Alors, Si on veut introduire les aspects de localisation, la manière peut-être la plus naturelle, c'est juste de sommer sur amplitude fois euh, la taille de, du support de l'amplitude. Et ça, ça correspond à faire ça, okay, à prendre la norme 1 qui implique une intégrale. Donc évidemment, euh, donc, euh, on peut aussi donner une, une importance intermédiaire aux aspects de support. Et ça, ça, ça conduit naturellement à définir ce des normes de Lebesgue avec un indice P, compris entre 1 et infini. Donc ça, ça fait déjà une grille assez fine si on s'intéresse juste aux aspects de euh, amplitude et localisation. Mais ça dit à peu près rien de ce qui se passe au point de vue de la régularité. Donc ce qu'on entend par régularité, c'est quelque chose du type que si une norme qui contrôle la régularité est petite, la fonction ne doit pas contenir d'oscillations trop folles. Donc la norme à l'infini, elle permet déjà de contrôler l'amplitude des oscillations, mais pas du tout leur fréquence. Okay, donc si je peux contrôler des fréquences, essentiellement le moyen le plus naturel, c'est de contrôler des dérivés de la fonction. Donc, par exemple, la pente maximale. Mais on peut donner un poids plus important à la fréquence, en augmentant la, le nombre de dérivés qui est inclus. Et puis on peut aussi tenir compte des aspects de localisation, encore une fois. Et ça, ça nous fait une famille de normes à deux paramètres, K et P, qui sont des normes de Sobolev et qui, sont pour, qui forment pour le coup une grille assez fine pour pouvoir mesurer à peu près tout ce qu'on veut mesurer sur une fonction. Ce que je vais expliquer maintenant, c'est comment on peut quantitativement vérifier quelle est exactement la quantité de régularité ou de localisation que contrôle la fonction, le, pardon, la norme sur la fonction. Donc pour voir ça, on va regarder juste comment les normes réagissent quand on perd de la localisation, quand on perd de la régularité. Alors comment on fait pour perdre de la localisation ou de la régularité Le moyen le plus simple, c'est je prends ma fonction qui est à l'échelle 1, avec des variations de taille 1, et puis je la mets à l'échelle lambda. Quand j'envoie lambda vers 0, alors bah, je gagne en localisation, mais je fais exploser toutes les pentes, et à la limite, je perds de la régularité. Et à l'inverse, si j'envoie je, euh, lambda vers l'infini, bah, toutes les pentes vont s'adoucir, je gagne en régularité, mais je vais perdre en localisation à la limite. Okay. Il se trouve que toutes les normes que j'ai introduites jusqu'ici, elles sont homogènes vis-à-vis -vis de, ce, de cette manière de procéder. Donc l'indice d'homogénéité, c'est k-1 sur p, euh, et euh, plus il est grand, plus votre norme a le contrôle de la régularité, plus il est petit, plus vous contrôlez de la localisation, et les deux sont opposés. Alors une, une première chose qu'on peut déduire de ça euh, très facilement, c'est le fait que deux normes qui ne sont pas au même niveau de régularité de localisation euh, peuvent pas se parler. Okay. Euh, en revanche, ce qui est plus remarquable, c'est qu'à partir du moment où elles sont au même niveau de régularité et de localisation, en fait, il y en a une qui contrôle l'autre. Et la règle, c'est que celle qui contient le plus de dérivés contrôle l'autre. Et ça, ça vient du fait que comme les fonctions sont nulles à l'infini, vous pouvez les écrire comme... Euh, intégrale de leur dérivée en intégrant depuis l'infini. En fait, on peut pousser ça plus loin. Que si vous voulez contrôler une norme avec un certain degré de régularité et de localisation, tout ce qu'il vous faut, c'est une norme avec plus de régularité une norme avec plus de localisation. Et c'est plus quantitatif que ça encore. Que si vous avez un indice entre les deux, il s'écrit comme une combinaison convexe des deux. Et dans ce cas, les normes sont aussi contrôlées par une combinaison log-convexe des deux. Et alors ça euh, fondamentalement ce qui se cache derrière ça, c'est le fait que vous pouvez toujours couper une fonction en deux parties, une partie sur laquelle euh, vous pouvez contrôler avec plus de régularité, une autre partie avec plus de localisation. Et si vous le faites avec un paramètre et que vous optimisez en le paramètre, vous obtenez une égalité sous cette forme. Et euh, donc ça c'est une égalité de Sobolev et là c'est une forme dite de Gagliardo-Nirenberg qui respecte les homogénéités. Et alors je vais conclure en faisant quelques remarques sur la généralisation. Euh, on peut aller en dimension n, utiliser des dérivées non entières mais là, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un truc relativement exceptionnel dans, dans les cas que je viens de présenter jusqu'ici, c'est qu'il n'y a pas de cas, de, de cas limite pour les, pour les inégalités que je vais présenter. En général, euh, il y a des cas qui sont exclus, il y a des cas limites pour lesquels les injections ratent euh, pour une raison profonde mais que je ne vais pas expliquer maintenant. Et la dernière chose que je vais expliquer, c'est que si on est en domaine borné euh, on peut toujours euh, concentrer une fonction et donc perdre de la régularité et donc il y a toujours des contraintes de type, euh, si on veut contrôler une norme par une autre, elle doit contrôler assez de régularité. Mais en revanche, euh, disparaît les aspects de, liés au fait qu'on a besoin d'un contrôle sur la localisation. Et Je vais m'arrêter là.